bonjour aujourd'hui nous allons voir comment récupérer une information WMI pour la rapporter dans un custom field euh, pour pouvoir l'exploiter euh, plus tard euh, pour filtrer des informations ou les euh, synchroniser tout simplement dans le PSA donc première chose que je vais faire c'est que je vais me créer un nouveau script donc une fois arrivé dans cette fenêtre de nouveau script, je vais choisir donc mon langage PowerShell. Euh, ce qu'on va faire, donc euh, je vais décrire ces trois lignes de commande. Alors la première, euh, donc j'ai pris l'exemple du WMI, mais on pourrait très bien aller chercher tout autre type d'informations, euh, comme une clé de registre, enfin... Tout ce qui peut être une variable et qui pourrait nous intéresser euh, comme information à rapporter dans notre RMM. Euh, cette première ligne, en fait, je vais définir une variable qui va me permettre de décider dans quel custom field je vais mettre cette euh, information. Donc là, comme on peut le voir, ma variable d'environnement, je l'ai appelée UDF numéro. Tout, tout simplement l'UDF numéro, je la crée en dessous dans mes input variables, donc je vais dire après que c'est un type de variable, c'est une variable value, euh, je peux lui mettre une valeur par défaut et puis on peut mettre une description de euh, à quoi sert ce champ euh, comme variable d'entrée. Donc une variable d'entrée, hein, je le précise, c'est quand on va exécuter le script, il va nous demander à, dans quel UDF on va vouloir rapporter l'information ensuite je vais avoir euh, le serial number c'est à dire que je vais prendre je vais créer ma variable qui va aller chercher l'objet wmi euh, de la classe win32 physical media donc là j'ai pris l'exemple hein, pour un numéro de série d'un de disque euh, d'un disque, disque dur et petite précision aussi je fais un pipe select object expand property serial number. Tout simplement parce que si on observe cette, euh, cette commande, euh, si on fait sans le pipe, en fait, on va chercher un tableau avec plusieurs informations. Si je montre l'exemple ici, si je fais un get wmi-class win32 underscore physical media, Là, euh, la commande nous rapporte tout un tas d'informations. Donc on a un tableau, une première colonne avec plusieurs résultats. Nous, comme on peut le voir, c'est en bas le Serial Number là, qui va nous intéresser. Ce qui fait que je ne vais pas m'arrêter à cette commande-là, parce que bien sûr, de rapporter toutes ces informations de tableau dans un Custom Field serait impossible. Donc je vais filtrer un petit peu mon information et me rajouter justement le Select object. Moins expand property serial number où là je ne vais filtrer que sur mon disque dur. Donc là je peux voir en résultat, cette fois-ci je n'ai que le serial number qui remonte. Donc ça c'est une information qu'on va pouvoir exploiter dans un custom field. Ensuite, cette dernière commande c'est la commande qui va nous permettre de remplir notre, euh, notre custom field justement. Donc, on va faire un setItemProperties-pass. Donc, c'est dans la base de registre, en fait, de la partie CentraStage, c'est-à-dire de RMM, qu'on va venir inscrire cette clé de registre en lui disant moins name, donc quel UDF on va remplir. Donc, ça, on l'a choisi en définissant cette variable-là au départ. Et sur quelle value Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va faire appel à notre serial number qu'on a été cherché dans cette variable-là, ligne 2 avec un petit moins force à la fin. Et voilà, on aura nos informations dans le bon champ. Donc une fois ce script terminé, on pourra exploiter ce, ce, ce, cette nouvelle information. Donc moi, euh, c'est des informations d'audit euh, que, que j'exploite. Il y en a plusieurs hein, comme ça. Donc c'est euh, j'ai euh, un job récurrent qui tourne toutes les semaines. Et je vais pouvoir justement venir rajouter plusieurs éléments, donc là je peux le voir, comme on peut le voir hein, moi je vais chercher des versions d'office des versions de BitLocker, des détections des produits de backup donc c'est dans ce type de rapport que je vais pouvoir me rajouter euh, mon numéro de série de disque donc là en rajoutant justement ce script, hein, je peux le refaire, hein, là on vient de créer notre script donc je voulais, moi j'ai de la place dans mon champ numéro 14, et eh bien je peux aller me chercher euh, alors attention, la caste est importante, audit numéro de série de disques. Quand je l'insère justement dans mon audit récurrent, je n'ai plus qu'à choisir mon euh, custom field et enregistrer justement cet audit, euh, on va dire hebdomadaire, hein. c'est quelque chose que je fais tourner, tourner le Monday et le Wednesday à 9h40 tous les jours, toutes les semaines je veux dire, et je n'ai plus qu'à enregistrer et comme ça tous mes numéros de disques remonteront dans mon audit. Donc, euh, petit rappel aussi, je vais le faire maintenant. Si on veut renommer ces custom fields, hein, c'est ici dans la partie setup et account settings qu'on va pouvoir choisir le nom de ces 30 custom fields. Donc, euh, il y en a 30 maximum pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus dans les informations qu'on ira chercher. Voilà, merci d'avoir suivi ce Quick Tips et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.